Allô, vieux. Est-ce que je peux venir prendre votre pèse 2020? Ah, ok. Vous êtes à la maison? Oh, je viens dans quelques minutes. Okay. Bonjour. Bonjour. Euh, je pas encore votre PS 2020 euh, c'est Tu veux prendre ça ouais. Mais ça, c'est 2012. Le peinture, je ne veux pas que tu rentres chez toi. A, B, A, B. Moi, je vais seulement comme ça. ne pas de me ça Ah oui, je vais vous remettre ça demain matin. D'accord. Ok. Au revoir. Eh C'est pas... C'est pas... C'est te vois, bizarrement, Tu vois si. Non, je pas Je suis manifesté. mon CD. sais Oui. tu as quelqu'un qui te connais, c'est Oui, je sais pas. moi, tu C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais c'est pas moi, pas moi. Tu mets Tu mets J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. non. Mais j'ai pas tu ne peux pas, ah, pas toi toi non. Toi. non, tu mon Non, mais, non sais mais, sais pas, toi. Toi, Tu, non. Toi, tu fais pas, moi. tu pas moi, Non, tu connais Non, tu m'as déjà avis Non. Je jamais vu ta vilaine tête. moi Non, je pas pas Tu veux que je suis Non. tu m'as pas tu sais pas, tu pas. Tu pas de c'est pas moi, c'est pas moi. Si tu l'as venu, je vais même Ah putain La merde pas intelligente délicitations Elle est toujours comme ça Ah putain, mais depuis que parti C'est quoi ça D'abord, on m'a chiqué, on m'a Ah, je te dis toujours que t'es pas intelligent, mais que pas intelligent. Attends d'abord pour les joueurs à ces jours. Qu'est-ce que c'est Il y a une fois de là. La merde, c'est ça les que qui m'amènes, Moi j'ai juste déjà un FIFA 17, j'en ai un 20, toi tu m'amènes un Ah non, j'étais parti prendre 19 euros. J'étais parti prendre là. Mais encore merde. Attends aussi, arrête de me taper sur les mères. la merde là ah.